écoutez moi les battle Gondiens. j'espère que vous allez bien, très heureux, très heureux de vous accueillir pour cette vidéo absolument incroyable. Alors j'ai quatre choses à euh, vous dire dans cette toute petite introduction, ne vous inquiétez pas. Alors ce que vous allez voir c'est une game évidemment déjà fantastique, euh, une game magnifique avec des, euh, des milliards d'Eternal Night. Alors première chose à vous dire euh, sur la méta. Alors la méta c'est la méta des morts vivants, les morts vivants sont un peu au-dessus en termes de puissance, mais c'est normal, c'est comme ça que cela fonctionne quand il y a une nouvelle race les deux premières semaines. Faut pas s'inquiéter, c'est pour ça que je voulais vous le dire. Les deux premières semaines, la race est toujours plus forte. Les Nagas, les Uranes, les élémentaires. Alors les pirates, non. Mais vous voyez sur les quatre dernières races, les... il y en a trois qui étaient euh, vraiment euh, au-dessus au début. Et euh, d'ici là, je pense quelques jours, il y aura un patch d'équilibrage. Qui euh, va un petit. Et accessoirement, les morts-vivants seront aussi moins présents dans les lobbies. Hein, euh, pas 100% du temps. Donc voilà, ça va permettre d'avoir une méta peut-être un peu plus équilibrée, même si celle-ci, je la trouve très intéressante. Et il faut en profiter. Deuxième chose, le planning. Cette semaine, du lundi au vendredi, même du lundi au dimanche. Alors d'habitude, je stream du lundi au vendredi, soit 9h, 19h, soit 14h, 20h. Là, je stream du lundi au dimanche. Euh, principalement du Battlegrounds, il n'y a que jeudi où je streamerai du Marvel Snap Mais vraiment, euh, donc il y a un planning hein, euh, soit, euh, En fait c'est un jour 14h 20h, un jour 9h 19h, un jour 14h 20h, un jour 9h 19h Donc n'hésitez pas à regarder euh, dans euh, le planning Donc lundi c'est euh, 14h 20h, donc mardi c'est euh, 9h 19h, donc mercredi enfin voilà Partez du principe que lundi, après, vous calculez. Euh, troisième chose, euh, le soutien. Vous pouvez me soutenir gratuitement sur Twitch avec Amazon Prime. Si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez un abonnement gratuit sur Twitch. Alors, il est très simple d'utilisation. Vous allez sur Twitch dans votre profil, vous liez votre compte Twitch à Amazon. Normalement, ce sera une rubrique connexion dans vos paramètres. Euh, vous liez euh, Twitch à Amazon et après, vous cliquez sur s'abonner. Ça vous propose de vous abonner gratuitement avec Prime. C'est important de le faire. C'est comme ça que euh, moi, je peux vivre de mon activité euh, sur Twitch grâce aux abonnements. Et euh, le quatrième point, c'est HelloFresh. L'offre s'arrête à la fin du mois. Vraiment, vraiment, profitez-en, les yeux fermés là-dessus, faites-moi confiance. J'ai que des retours extrêmement, extrêmement positifs. Vous pouvez économiser jusqu'à 80 euros sur les trois premières commandes. Il y a un lien dans la description, dans les commentaires. Euh... Et même si vous n'aimez pas cuisiner, juste en termes de produits bruts, c'est hyper, hyper rentable. Les produits sont frais, les produits sont bons, les produits sont d'exception et vous payez vraiment que dalle. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui parle à tout le monde finalement, le fait de se nourrir. Donc vraiment, ne, ne pas le faire, c'est juste une perte d'argent finalement. Donc, euh, c'est pas comme c'est... C'est pas comme si c'était quelque chose dont on n'avait pas besoin. On a besoin de se nourrir. Et là, franchement, c'est hyper rentable. Donc, vraiment, n'hésitez pas à passer par le lien. Et accessoirement, également, vous m'aidez euh, avec ce, ce partenariat et l'eau fraîche. Donc, ça aussi, ça me permet de, de pérenniser mon activité. Voilà. J'arrête de vous embêter avec cette, cette, cette introduction. Pardon. Mais j'ai besoin de le faire aussi parce que je fais le troublion euh, devant la caméra. Mais j'ai aussi besoin d'avoir un salaire à la fin du mois. Sur ce, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. On va prendre Lich. Wallish c'est probablement un des meilleurs persos peut-être dans la méta. Ouais. Vu que de toute façon on va essayer quand même de jouer euh, mort-vivant, Wallish c'est un des meilleurs. Ouais, mecha c'est pas encore jouable. Je pense qu'il faut attendre deux semaines. Déjà dans deux semaines il y aura euh, beaucoup moins de mort-vivant dans les lobbies. ne sera pas dans toutes les parties. Donc dès qu'il y aura pas mort-vivant et qu'il y aura mecha, bah, on pourra jouer mecha. Et... Euh, et puis il y aura le patch aussi. Il y aura sûrement un patch de nerf. Ah, voilà mon Je, suis prêt. Quand vous Je crois pas que ça existe. C'est dur à dire. En fait ça existe si jamais il y a un token ici. Il y a quoi en token collectionneur de coquillages en fait s'il y a un token c'est bon donc je vais geler et sinon je vais up hein. et on part s'il y a un token je peux faire une Jeff curve non aussi. je vais faire une classique que vous allez mort vivant c'est pas si dominant comme nouvelle race Euh Bah si c'est ce que tu dis Mais si c'est dominant c'est exactement comme... Euh... Si si, bah, c'est normal. Après, la... on le sait. Hein. Ils avaient prévenu. Hein. C'est comme les Nagas, c'est comme les LM. Forcément, avant le premier patch, il y a... C'est au-dessus des autres. Mais tu peux quand même gagner si tu joues pas... Tu n'es pas obligé de jouer mort-vivant pour gagner, mais tu as plus de chances de gagner en jouant mort-vivant. Les high rolls que tu prends, c'est souvent des mort-vivants. Quand tu prends un gros coup de 20, un gros coup de 25. Tu vois c'est pas un murloc qui va te faire ça, c'est pas un dragon qui va te faire ça, c'est un mort-vivant. Et tu peux en finale euh, te rencontrer quelque chose autre que mort-vivant, ça arrive. Ah il faut pas freeze là, sinon pas. En... En... en fait t'as pas, de... pas de pattern avec ce spot. Non tu peux pas Je vais tempo je crois avec ça Oh waouh cool C'est voilà bah, tempo hein c'est plutôt cool hein Ça permet de garder Micronomic qui est quand même une bonne carte donc ouais tu vois en fait si tu gèles, ça veut dire que t'es 2, t'as 4 mana, t'achètes une micro, donc tu regèles. Derrière, t'as 5 mana, t'achètes une micro, et on va dire tu roll roll. Et en fait le problème c'est que derrière sur les 6 golds tu peux pas up, sur les 7 golds bah tu peux pas vraiment up à avoir trouvé un token. Et en fait t'imagines t'as raté, t'as perdu entre 3 et 5 pièces sur les 4 premiers tours. T'imagines la folie? C'est-à-dire que toi, t'as fait. T'as possiblement un triple. Qu'en plus, tu vas tripler euh, sur une taverne 3 au mieux. Enfin, tu vois, la taverne 3, elle vaut pas 5 pièces perdues dans ton pattern. Et en plus, tu prends du retard en termes de up et tout. Enfin, c'est catastrophique. Là, c'est. Le, le fait de, de, de, de tripler micro, micro au début. Euh, à un certain niveau, c'est 100% du temps top 8. Même si derrière, tu surchattes, t'as pris un, un retard qui est considérable. Ça et ça ce est pas plus fort, mais il donnera tout. Moi, j'aurais up T2 et T3. Si j'ai un chat en token, tant mieux. Sinon, je laisse tomber. Ben, C'est ce que j'ai fait. J'ai gelé T2. J'ai gelé pour le T2. Vous... Si jamais j'ai un token, je gif-curve. Le problème c'est que si tu up tes deux, tu gèles tes deux micros Et en fait tu vas arriver dans la taverne 4 Dans la taverne 2 pardon, sur le tour 3 Tu vas avoir tes deux micros gelés Et deux autres cartes On va dire, allez, euh, deux tavernes 2 Qui sont nazes, genre un truc et Enfin un truc naga Et un truc euh, Je sais pas euh, Élémentaire Tu fais quoi Franchement En fait, tu bloques ta taverne, c'est horrible. Je triple maintenant ou je peux essayer de tripler plus haut Peut-être on va essayer de tripler dans la 5, non Dans la 4, il y a quoi Dans la 5, il y a quand même des trucs cool. Il y a Anubarak, j'aime bien, Abomination. Ça se fait en plus. Quoique hein. que ça se fait, il faudra vendre deux cartes. On vendra ça et ça. Avec des mechas. Pfff. au fond on va quand même le faire je crois. ouais ça, ça se fait hein. on vendra euh, robot et ça et on ira chercher euh, la 5 la 6 ça va être complexe mais peut-être que ouais je pense qu'on va chercher la 5 d'accord c'est risqué ouais ouais mais c'est même enfin en fait une fois sur 20 tu vas peut-être chatter ton token et ça se mettra bien mais et encore ça se mettra bien Pourquoi juste pour aller chercher un taverne 3 ou un 4 c'est ça le truc les triples en début euh, c'est bien avec les persos qui jouent avec genre les maïev et tout mais ou les persos qui sont censés partir dans des rafam curve typiquement tu joues rafam t'as un triple bloqué tu peux le geler, tu hop, et puis tu, tu te fites quand même en carte et à un moment tu tripes dans la taverne que tu veux Alors là, c'est assez intéressant parce que soit on le fait maintenant, soit on le fait au prochain tour. Ça revient au même. C'est 8 et on a 9 et on pourra vendre ça et ça. À partir du moment où on décide de le faire au tour d'après, on n'a pas envie de vendre pour acheter chevalier pouvoir. Même si chevalier pouvoir, c'est très très sympa. mais Soit on va chercher la 5, soit on va chercher la 6. Il y a beaucoup de choses en 5 qui sont vraiment infâmes. En gros, il y a deux cartes cool. Il y a Anubarak, Abomination. Donc 2 sur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et après en 6, t'as t'as le Colosse qui peut être pas mal. Ouais bon, ça se voit, j'ai déjà pris ma décision. J'avais déjà pris ma décision avant de commencer mon explication, mais je vais évidemment chercher la 6. Je suis à 37 et que j'ai quand même de la tempo. Et que lui il peut aussi à 35 lives se dire je garde le pouvoir pour le prochain tour. Alors on sait pas hein, ce qui se passe dans sa tête mais aussi bien il, il va faire à peu près le même play. Comme ça. Lui, Pour lui c'est intéressant aussi de faire pouvoir dans l'A5. Ah, D'ailleurs vous voyez il l'a pas fait. Le hein. pouvoir dans l'A5 il va vendre plein plein de cartes et comme ça il peut choper l'abomination. Genre bah, abomination camouflage des choses comme ça c'est strong. Il y, y a des spots où on va chercher l'A5 ici. Par exemple, contre Macaron, Taverne 3. Contre euh, l'As du Casse, Taverne 3. Enfin, tous les persos méga méga forts qui vont se nourrir avec l'A3. Qui, si on perd, on prend facilement 10, 10 12, 15. Contre eux, on ne peut pas sacrifier 12 life. Donc, il euh, y a certains persos. Pas un Macaron qui up, mais par exemple, un Macaron qui décide de rester 3. Ça peut arriver. On est obligé de rester, vous voyez. Pareil Professeur putricide qui reste 3, c'est tellement louche, ça veut dire que le gars il a un peu entre guillemets fait n'importe quoi et donc ça veut dire qu'il a fait pouvoir sur 3. Donc je pense qu'on est censé quand même se battre et aller chercher la 5. Voilà. Et ah voilà bon, c'était bien. Il a fait ce qu'on aurait fait nous, hein. je pense qu'on aurait fait un peu la même chose. Coucou quand même pour lui dire. On vend le golem, hein, je pense. Vamos. Est-ce qu'on achète un chevalier éternel Est-ce que dans notre compo, on veut des chevaliers éternels Prochain tour, je vais up, je vais vendre ça et ça. Et je vais acheter le chevalier. Yes! Ouh, ça fait du bien là. Alors, je suis pas top 1. <rire> mais. Je suis bien. Je suis pas top 1, mais je suis bien. Nado vient de mourir. Vous vous bien. Voilà qui Pff, trop cool. Merci Darkak pour le soutien. En passant bonne journée. Merci beaucoup. Merci pour ton aide. C'est super gentil. Merci à toi. un joli all-in ça enfin, c'est pas vraiment un all-in je suis allé à 37 c'est pour ça que je donne des explications aussi dans mes plays pour que vous puissiez comprendre pourquoi je fais ça bon a priori c'est raté si tu considères que c'est un all-in mais <rire> mais non c'est pas un all-in tu vois en fonction de mon adversaire j'ai up j'aurais pu ne pas up tu vois, enfin j'ai essayé en tout cas mais si j'ai des choses que vous ne comprenez pas n'hésitez pas à poser des questions il hein. n'y a pas de souci hein. Mais voilà j'essaye. Il y a des plays que j'explique pas parce que m... ça me paraît évident, mais les plays comme ça de up et tout, c'est important de les expliquer parce que parfois ça peut paraître des plays greedy alors que c'est juste des plays qui me paraissent assez standard. Non, c'est juste que je trouve ça marrant d'avoir 3 créas sur le terrain autour 8. Ouais, mais c'est une créa qui en invoque d'autres. Tu vois, si t'as que. Tu vois, lui il a 4 créas, Bob. Bah 4 créas contre 3, je pense que moi je le bats pas bah, juste une histoire de nombre C'est relou son truc Il se largue là <rire> Largue Heureusement qu'il est à 7-3-4 hein. Bon ça c'est super n'y a même pas besoin de ça, hein. ils ont déjà euh, rien qu'à. Pas trop Bob, il n'y a aucune difficulté Si justement, elle est immense justement la difficulté. Les morts vivants dégoûtants, les games sont toutes les mêmes. Bah, je trouve pas. Je trouve que par rapport au Naga, par rapport à, à, la, à la domination des races pendant les deux premières semaines d'un patch, je trouve que justement il y a plein de combinaisons possibles en morts vivants, ce qui n'était pas le cas sous les trois dernières races. Théo. On a 22, on est tour 9, on a quand même une jolie compo. Mais c'est vrai que la 3-4 elle est vraiment forte. Hein. Cette 3-4 counter en vrai elle est hyper intéressante. Hein. Le cosplay Bob c'est pour quand Bah c'est prévu hein. Je vais, euh... Je sais que ça fait longtemps mais t'inquiète, hein. je, le, je le ferai. C'est juste que j'aimerais bien le faire avec... Euh... Il faut que j'arrive à trouver un, une, une après-midi ou une soirée où, où je suis avec Kun. Et le faire et que son coloc soit là parce qu'il peut me maquiller en bob on va dire. Dans la blackface évidemment c'est interdit mais... Enfin interdit, mal vu du moins. Et euh... Mais ouais l'idée c'est de le faire avec eux comme ça lui il se déguise aussi ça peut être un truc rigolo. Donc euh, c'est prévu mais... J'ai pas de, de, de date à te donner mais je dirais... Si je dois te donner une date franchement... Je pense qu'en en février ça se fait. Non ça fait pas un an on t'exagère. Ça fait pas un mais ça fait pas mal de temps, ça c'est sûr. Mais je pense qu'en février, ça. Je dirais. Je dirais 60, 60 à 70% en février et 100% en mars. plaisait pas non plus. Ouais ouais, là je suis strong, hein. là je suis méga méga strong hein. J'ai des, des éternels à l'infini hein. Merci Maxime B. Ça t'intéresse pas de rejoindre une structure genre Solarive ou un truc comme ça Bah j'ai été longtemps dans une structure. J'ai été euh, à peu près 5 ans chez Gamers Origine et après 6 mois chez Arma. Et... Euh, maintenant je travaille en indépendant depuis à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Donc... Euh, 3, ouais 3 ans et demi je dirais, 4 ouais peut-être 4 ans. Enfin voilà, j'aime bien euh, travailler en indépendance. Il y a un adage qui dit que... Seul on va plus vite et, euh, et accompagné, on va plus loin bah, le truc c'est que j'ai grâce au web TV j'ai pu aller loin j'ai pu développer mon activité et maîtriser euh, ce métier enfin beaucoup de facettes de ce métier enfin pratiquement tout toutes les facettes j'imagine en tout cas et maintenant en étant seul bah, je peux aller plus vite je peux être plus performant dans ce, dans ce que je propose voilà Donc euh, je pense qu'une une web TV ne, ne m'aiderait pas. Enfin voilà, ça, ça ce serait presque un frein à mon activité, je pense. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est exact ce exactement ce que j'ai dit, non Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. T'as un peu oublié Marvel Snap Non pas du tout, euh, demain il y a une vidéo sur un deck 2 qui sort, c'est juste que j'y je, bah, je joue pas en stream pour deux raisons. Déjà première raison, bah, il y a le patch Battlegrounds, j'ai envie de tryharder, il y a de la compétition sur Battlegrounds qui n'est pas le cas sur Marvel Snap. Deuxième euh, argument, euh, sur Marvel Snap, euh, il y a une frustration qui se dégage, parce qu'on peut pas avoir accès à toutes les cartes et... Moi j'avoue qu'en tant que joueur de cartes ça me frustre beaucoup. De me dire je joue un deck et je peux pas l'optimiser parce que j'ai pas, les... pas mis euh, 1000 ou 2000 balles dans le jeu. Mais sinon non je vais continuer les, les vidéos sur... Euh... Ben, C'est comme Hearthstone euh, en ce moment. Euh, je, en stream je fais du BG pour tryharder la méta mais je vais quand même vous sortir pas mal de vidéos sur Hearthstone. Hein. Je suis quand même top 40 hein, sur Hearthstone en ce moment dans le serveur asiatique. Donc euh, l'idée c'est quand même de, de, de continuer la compétition, enfin de me qualifier au Master Tour à la fin, de, à la fin du mois. Euh, Est-ce qu'on prend lui On n'aura jamais la place en vrai, je pense pas. On boost. Hoppa. Bon ça c'est toujours cool quand même. ouais c'est bien ça, est-ce qu'on veut vraiment une micro, on est un peu bloqué je pense pas, non, je fais ça, ça, ça, un ça, ça, ça, Ce pas le plus fort, mais ça, ça, Ce qui me fait rire, c'était qu'au début, les streamers disaient c'était facile d'avoir toutes les cartes en free to play au final et ils se sont rendus compte de la connerie financière. Euh, non, c'est pas totalement vrai ça. Au début, c'était facile. C'est juste qu'ils ont ils ont créé une nouveauté avec des poules 4 et des poules 5. Mais en soi, au début, euh, c'était facile, tu pouvais avoir toutes les cartes. Si tu joues qu'en pool 3, c'est facile, mais ils ont rajouté des poules 4 et des poules 5. C'est comme si sur Hearthstone, tu rajoutais des ultra légendaires. C'est-à-dire des cartes que tu as euh, 0,1% du temps en ouvrant des boosters et que sinon tu peux acheter pour euh, 100 ou 200 euros c'est un, un peu la même chose tu vois mais au début il y avait pas ces cartes là les cartes pour le 4 et pour le 5 donc euh... ah, voilà Ah oh là là, les éternels, là on lui. En vrai, il avait un sacré board lui. Hein. Il meurt. Hein. Ouais. Enfin, vous imaginez, le gars il a un board de fou, il va mourir. Quoi. 100 ou 200 euros, Imo, ça suffit pas pour une pool 5 sur Snap. Ouais, je pense. Ouais, t'as raison. <rire> en vrai, je pense que c'est plus de 200 balles une pool 5. Ouais. Je pense pas que Marvel Snap tombe aux oubliettes. Je, le jeu est très intéressant mais il est peut-être pas fait pour nous en fait je pense qu'il est tout dépend comment ils, ils, ils, euh, ils continuent le jeu comment ils vont faire évoluer le jeu mais là en l'état le jeu il est pas fait pour moi moi j'aime le tryhard sur un jeu pour le moment il n'y a pas de compétition sur le jeu le jeu est pas fait pour accueillir de la compétition, deuxième point euh, il faut payer pour pouvoir créer des, des, certains decks optimisés pas pour gagner mais pour créer des decks optimisés moi, quand je joue à un jeu, je m'investis dans le jeu. Ça me dérange pas de mettre de l'argent dans le jeu, mais je veux pouvoir créer euh, sur Hearthstone, euh, bah, je peux créer tous les decks que je veux. Et au pire, je mets 10 balles et je peux créer tous les decks. Vous voyez Donc là, pour le moment, il y a deux points moi qui me posent problème. Mais le jeu en soi, il est, il est exceptionnel. L'idée euh, du jeu, elle est géniale. C'est juste que voilà, le, le côté e-sport et le modèle économique, ils me parle pas spécialement. Mais ça va sûrement évoluer, je l'espère en tout cas. Et sinon, c'est pas grave. De Je... toute façon, la décision qu'ils prendront, ce sera forcément la bonne décision. Pour eux. Ce sera peut-être pas la bonne pour moi, mais ce sera la bonne pour eux. Allez-y, engagez une de ces recrues. À la vie, à la engagez une recrute. dans le collimateur. Faites attention. C'est frustrant car ça aurait pu, ça aurait pu être the nouveau jeu. Ouais, mais je, et ça sera quand même peut-être the nouveau jeu. c'est juste que ce sera peut-être pas pour nous. Hein. Je, je pense qu'ils ont des données que nous on n'a pas et que. Si ils font ça, c'est qu'a priori ça plaît à plus de joueurs que ça que ça déplaît, tu vois. À droite. La bataille fait vraiment rage, dis donc. Ah, oubliez Ah, tu parlais. T'aimes trop blibli -Bli on Te connaît. Pas si j'aime Blibli. Hein. Eux ils m'aiment, ça c'est sûr. <rire> en même temps, je leur fais de la pub depuis 8 ans gratuitement. peuvent <rire> m'aimer, hein, franchement. Allez-y, engagez une de ces recrues. Engagez une recrue. Ça me plaît ça, hein. franchement ça me plaît, hein. c'est un board qui me plaît. Hein. Tu veux pas envoyer les saints de en premier pour faire de la place Et Si je peux, je peux. Bien sûr, bien sûr. Raison. Bien sûr. Bah, le board, en vrai, euh, si je fais pas top 1, euh, je suis vraiment curieux de voir comment mon adversaire m'a battu. Hein. <rire> parce que là, c'est dur de faire mieux. Hein. Je les ai eu tôt, les cartes, quand même. Hein. Alors, Après, lui, il peut peut-être gagner parce qu'il il, il a créé des espèces de... Si en... Des agglomérats de monstres, mais merci Matsimus pour le soutien, merci beaucoup. Ouais, ce truc-là, là, il est chelou. Hein. Il copie les d'agonie euh Boum. Boum. Ah, il va être gros, le 9-14, là. Faut ça va le faire. il ah, y a moyen. Hein. Non, ça va pas le faire. Voyez, mes créatures sont plus grosses que les siennes, non. Non, ça va pas le faire. Pas loin, pas loin. Pas loin. Ah, <rire> C'est frustrant. Euh... I no, je sais comment, je sais comment Je sais comment En fait il faut un deuxième 3-4 je crois Est-ce qu'on veut Uther sur le 3-4 Ça peut être pas mal quand même Je pense que ce 3-4, il est vraiment cool en vrai là. Non, zap, ça peut être OK. Zap first, j'imagine vu qu'il va essayer de bloquer ça. pas, zap Ou ça, ça first, into sign to zap. Un poil chelou mais... Il a ses deux taunts, il peut pas trop les virer, il peut rajouter des taunts. Pourquoi boucler sur lui Parce qu'en fait il a la 5-3 qui va taper ici. Donc là ça sert à rien de faire boubou -bou sur lui. Euh... On fait zap first. ça ouais je pense que c'est ça mais réincarnation sur la 15-15 pas pas sûr le problème c'est que je suis pas ob... je suis pas sûr de choper les deux de droite c'est pour ça j'ai vraiment envie de choper les deux de droite c'est important ouais strong ça ça c'est de la merde à droite ah non on n'a pas assez d'attaque à droite nice à droite tout de suite à droite tout de suite <rire> pas trop tard Pas Trop tard, hein. attends, mais en termes de PV, on est pas mal. Hein. Vamos, Ouh, ça passe. Hein. Ouais, ça passe. Il hein. ouais, fallait tout de suite aller à droite. Hein. Vous voyez, c'est il... son board. Il est clairement moins fort que le nôtre, mais il a ce truc à droite là qui copie Raldagoniques. d'agonie qui est une horreur. Ouais, c'est un peu débile comme finale, mais c'est cool. <rire>